Salut à toi et bienvenue sur NK Ici, bien sûr, on parle de crypto monnaie, de business en ligne et bien sûr d'entrepreneuriat. Si bien sûr ce sont des domaines qui t'intéressent, tu es le bienvenu et je te recommanderais bien sûr de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, dans la petite vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux gagner un salaire grâce à une opportunité. Bien sûr, cette opportunité, c'est l'opportunité Strike, une opportunité qui peut te permettre de commencer à générer chaque mois un salaire. En fonction, bien sûr, de ce que tu vas faire pour eux. Donc, ça va en fonction de comment est-ce que tu peux développer cette opportunité Strike. Voilà, alors, euh, pour la petite information, Strike, c'est une opportunité euh, qui te permet, bien sûr, de gagner une crypto-monnaie qu'on appelle le STKK. C'est une crypto-monnaie qui est vraiment en pleine croissance. Au moment où je te parle, elle est autour de 290 euros ou bien 290 dollars, euh, cette crypto. Et elle ne cesse de croître, donc avec la possibilité d'atteindre le 10 000 d'ici là. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux gagner un salaire? Voilà, la première des choses, c'est très simple. Il faut d'abord créer un compte Strike. Ça veut dire que tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu crées un compte. Et lorsque tu crées un compte, tu vas se retrouver sur, euh, sur le dashboard de Strike, comme à l'image. voilà. Et lorsque tu es à ce niveau-là, tu vas aller du côté, bien sûr, gauche, là où il y a le menu. Et tu vas aller au niveau de Node Infra. Lorsque tu es au niveau de Node Infra, tu vas aller sur Load et USD. Ça veut dire que lorsque tu es sur Load et USD, tu as la possibilité, bien sûr, de faire un dépôt. Le minimum pour gagner, bien sûr, de STKK, il est de 100$. dollars. Ça veut dire que tu peux faire déjà un dépôt à partir de 100$ dollars pour commencer à générer les, la crypto STKK. Donc, créer cette crypto STKK. Alors, lorsque tu es au niveau de Node Infra, tu vas cliquer sur Get Address. Voilà, et une petite information, ici, on ne fait des tricks en USDT TRC20. Voilà. Voilà, donc on fait d'Electric Annews de ttr 7 Voilà, tu as le portefeuille de dépôt qui est là. Tu peux le scanner si tu as de la crypto-monnaie sur ton portefeuille privé. Et bien sûr, tu vas faire un dépôt au niveau de Strike. Lorsque le dépôt arrive au niveau de Strike, tu vas retourner sur le menu au niveau de Node Infra. Tu vas sur Buy Node. Là, tu as la possibilité, bien sûr, d'acheter différents nodes par rapport à leur prix. Le minimum que tu vas avoir ici, c'est 100 dollars. Déjà, à partir de 100 dollars, tu peux acheter un autre. Voilà, mais déjà, tu peux aller jusqu'à 75 000 dollars d'achat de notes, comme tu peux le voir ici, jusqu'à 200 000 dollars d'achat de notes que tu peux faire. Et lorsque tu achètes 200 000 dollars d'achat de notes, voilà, tu vas commencer à recevoir des STKK. Je vais tourner sur le dashboard pour te le montrer. Comme tu vas le voir ici, on écrit Evaluable STKK. Tu auras la possibilité de commencer à recevoir des STKK chaque, chaque jour. Voilà, et tu peux retirer ce Voilà, mais maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de gagner un salaire? Ça, c'était la première façon de gagner au niveau de Strike. Voilà, si je vais au niveau de Income ici, sur le menu, je vais au niveau de Income, je vais aller dans les Global Lifetime Pool. Ça veut dire que toi aussi, tu as la possibilité, si tu développes bien sûr Strike en développant un réseau, là, pour gagner le salaire, il faut amener des personnes au niveau de Strike. Si tu amènes des personnes au de nouveau de Strike et que ton chiffre d'affaires déjà global arrive à 25 000 ça veut dire le chiffre d'affaires des personnes qui sont dans ton équipe, tu vas commencer à recevoir 2,5% sur les bénéfices que Strike s'est fait. Et ça, chaque mois, on va commencer à te les verser et tu peux le retirer. Par exemple, dans mon cas, comme vous pouvez le voir, moi, l'opportunité, je suis là depuis le mois d'août. Mais le mois de septembre, c'est à ce moment-là que j'ai pu atteindre le rang de Saphir 25 et au-dessus. Et j'avais gagné 32 30, dollars. 30 le mois qui a suivi, ça veut dire le mois d'octobre, comme j'étais passé au-delà de Saphir 25, j'avais plus de 50 000 dollars de chiffre d'affaires. J'ai pu gagner 627 dollars. Vous, vous imaginez maintenant, plus vous allez évoluer, plus vous allez euh, faire euh, des gros volumes, vous avez la possibilité d'arriver jusqu'à à gagner 10%, vous imaginez, de tout ce que Strike peut gagner. C'est vraiment très, très intéressant. Et ça, c'est un salaire. Ça veut dire que chaque mois, c'est à vie, vous allez commencer à recevoir ces pourcentages. Donc, si vous atteignez ces niveaux, vous pouvez décider de dire, « Non, moi, j'arrête Strike. » Mais chaque mois, à la fin du mois, vous allez recevoir, bien sûr, ces salaires. Voilà comment vous aussi, vous pouvez profiter de cette opportunité pour vous faire un salaire. Certes, vous pouvez vous dire que dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent et chaque mois, vous vous imaginez, c'est pratiquement un salaire. Voilà, je voulais te montrer comment toi aussi tu peux développer cette opportunité. C'est une opportunité très, très intéressante. Je t'inviterai à, bien sûr, prendre le lien dans la description de créer un compte pour profiter de Strike, une opportunité qui est en pleine croissance. Et bien sûr, de profiter aussi de sa crypto-monnaie qui est le STKK, une, une crypto-monnaie qui ne cesse de prendre de la valeur et qui a la possibilité d'aller jusqu'à même à 10 000 dollars ou bien 10 000 euros cette crypto-monnaie d'ici quelques années à venir. Voilà, le choix t'appartient. Sinon, moi, je t'ai présenté l'opportunité. Euh, le choix de décider t'appartient. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas. Alors, je te dis à très, très bientôt pour une autre vidéo sur cette belle opportunité Et bye, bye.